Bon, ben alors, euh, vous me racontez rien <rire> Ben, je sais pas, euh, ce qui se trame un peu dans votre forêt... C'est la guerre Moi, quand ma garce de femme est là, ça déménage pas mal aussi. <rire> ha ah, ha C'est drôlement enrichissant de déjeuner avec vous, hein. On échange nos opinions, euh... J'apprécie les fruits aussi sirop Non, faites un effort, quand même. Guerre Guerre Bon, ben, euh, votre voyage, alors vous avez fait bonne route C'est déjà pas drôle de bouffer avec vous. Ça suffit Je vais finir mon assiette sur la terrasse, au moins je prendrai l'air. Pas changer assiette pour fromage. Vu la gueule que vous tirez, si vous dites rien en plus, je vais finir... Négocier <rire>